saisi action ça sa. Barrière wana a lan ouvri Mboko <laughs> cham saisi kon ça mesdames mademoiselles et messieurs c'est avec pile tristesse chagrin mais la bouche tout mon a posé question qui s'est passé après divers jours moun on a te campé sous deux pieds militaires yo ferme barrière pour faire autorité dominicaine yo respecter haïtiens yo il n'y a pas de problème avec la déportation, mais il y problème ensemble avec la façon dont a maltraité les gens, il a été déporté. Vous prenez le temps de déclaration diverses autorités, ou me la. là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, il y a bien un bandit dans ta barre assassiné, directeur la police, qui se Arenton Rigo. Pour Fantôme 609 assassiné directe l'école police. Mais ça sont des respectants. Comment faire pour homme li se commissaire divisionnaire, li se l'école la police, et pour bandit après tirer la ville comme ça? Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous pouvez comprendre dossier dans le pays d'Haïti on pral comprendre qui niveau pays ça gangstérisé si vous katouye une autorité facile comme ça. M'a fait ou connaît la police arrive déposer la patte sous Joël Kaoli. Yon un homme d'affaires dans le département Sidèspaia dans commune Jacques Jacmel. Lacaille, il y a une grosse arme parmi eux, yo, T65. Bagayo en pile. Yo weekend, rete yo weekend, depuis weekend n'arrive, se plaisir gaie. Fouko il efopa ou rentre la kayou. Rale chez ou chita, bralba ou tout tripotaïsa sa ou nan bon ti mamit, sans retirer et sans mit. Bonjour, bonsoir tout moun ki janouye, encore yon autre fois m'abdi ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pou nou informer ou, et merci pou fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce que vous abonnez et merci parce que vous partagez vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous sous sur cette chaîne-là, n'hésitez pas à activer la cloche de la notification pour, la, pour ne pas rater aucune vidéo. Ces amis, pas ou Foucault. Nous avons une chance de vous présenter. un Et compte ça, qui c'était, ma suis passé dans et dit bonjour. Tout grand monde répond, tandis que tout génial, il a fermé bouche. Yo. Merci à chaque fanatique qui te commenter, réponse là, c'est pour la Congo sèche, et pour la Congo vet. On ne peut pas pour nouveau compte nous gagner. Papa m'en un jardin, sauf nan nuit, moins ka passer la dalle. Papa me un jardin, sauf nan nuit, moins ka passer la dalle. Pas hésiter qui te l'élément de réponse, pa ou là dans le là, ça fait nous plaisir En pile en pile. Mesdames et messieurs, action ça, même moun fou saisie. Depuis lundi qui s'est passé à l'âme, je dis ou Mounouanamet est sous deux pieds militaires pour faire autorité dominicaine, respecter les Haïtiens. Pa yo. pas de problème pour déporter les Haïtiens, mais il y problème avec la façon dont Haïtien. ont maltraité les Haïtiens. Mounouanamet, eh bien pour faire Dominique, pour respecter Haïtiens, pour voyer un message par l'autorité dominicaine. Qui ça, yon fait Eh bien, vous mobilisez, société civile mobilisée vous fermez les barrières. Fermer, barrière barrières pendant toute semaine, c'est gros tête fait mal quand voisin. Non, c'est parti si causer petit, gros, gros tête fait mal. Et à travers diverses vidéos, nous sommes capables de voir comment manger à gâter. Nous connaissons. Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, le pays a tout le monde savant complètement. Et bien, frère, c'est sœurs bien aimé. Les policiers qui te été débarqués pour faire force pour ouvrir la barrière, ne pas dire les policiers tout hier soir. Ils sous deux pieds militaires. Ils ont été Et ils ont même débarqué devant le commissariat pour chanter si la barrière à été n'a ils ont été pour plus de détails, on nous garde vidéo sans ensemble. Voilà, vous capable de comprendre. Et bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous rappelez-nous images, ça. Donc ça c'est Jimmy Design qui t'a publié parce que mon yote commence à peinturer, li même li dit, mais ça le capable, fait comment lui est capable de mettez drapeau Haïti à la dans ensemble avec peinture. Eh bien, il te déplacé vraiment, li a, a fait travail là. Donc là, ça c'est les barrières fine peinturer. Et mes frères, c'est soeurs bien aimé, barrière qui fine peinturer, oh oh, <laughs> t'es quoi barrière l'ouvri? Barrière l'ouvri, autorité, on demandé pour barrière l'ouvri, fait force, barrière l'ouvri. Donc, nous prenons le et tendre yon interview côté que autorité dominicaine ensemble avec autorité haïtienne, a été rencontre sous frontière, yon tape parlé ensemble devant la presse. Non, non. C'est ce qui fait nous même nous sommes venus faire un siège. Après un sitting, siège, magistrat qui a gagné dans Santiago Livellon, il est estimé que nous n'avons pas le droit de faire un sitting pour nous voir. C'est parti de nos compatriotes. C'est ce que nous avons fait. Il dans toutes les médias qui ont gagné République dominicaine pour dire nous ne pas au peuple, nous ne sommes pas C'est chantage de faire nous pas moun. C'est ce dans nous pas, ça. Nous avons écrit nous dans un couloir normal, dans un couloir diplomatique à travers le consulat qui est en République dominicaine. Nous ont demandé de à nos chita et même en temps de guerre, ils ont discours, des dialogues. dialogue. Et nous-mêmes, nous nou sommes venus sur la frontière pour nous rencontrer. Nous ne nous pas venus parler de Saint-Domingue, nous ne pas venus parler de la vie. Nous sommes venus nous que nous rencontrer dans yo, un espace net. Dans un espace net côté nous a. Nous te disons que nous avons pris un requis pour Non, c'est ça. Nous croyons que magistrat dit nous ne pas de choses. Nous ne pas Merci. Voilà, c'est comme ça la situation. Mesdames, mademoiselles et Messieurs, nous fait ou Si nous avons fait pays, ça va pas là non? Si nous avons autorité, barrière ne va pas être ça? C'est parce que nous n'avons pas autorité C'est parce que les gens qui sont en bas sont pas de paquet de bas, ils sont pas sont qu'ils sont en bas, son sont qu'ils en bas sont qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont pays, sont qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont pour sont qu'ils non? Pour m'autorité et puis, vous m'entendez, militaire l'autre pays a, après Rachel. Militaire l'autre pays a, bat li autorité l'autre pays a, passé l'autre, dit, qu'on t'en jouait, tout yait, rachait, bouskulé, bourrer kote, alvi de bon fatrayo, sou A Ato Pour m'en rete, m'ap gado, kon sa? Pour rete, m'ap gado, kon Non, franchement, m'apat tap ka chef, nan pays ici là. Pour m'aborder, moun qui semblait ensemble avec m, Moun qui est même couleur pour cheveux gris même j'avais pour m'aborder comment il a pris humiliation l'autre côté non m pas tap capable et non pays d'haïti principe m tap mette c'est maman petite ma senti gentil proverbe créole l'a dit chez moi des petites lits pour qui pour, li pape fait malin, li kon pour pou kon Si pour pour mode, si c'est pour pour Si c'est pour mode, kon kon kon kon kon kon kon kon kon kon kon Si kon kon pour zongler, Si kon kon kon kon kon kon kon pour kon kon kon kon kon kon kon kon kon kon pour kon kon kon kon kon donc kon Joune Jodia, nan kafou nou rive la haïsien, si spon vote voter si spon occuper politiciens toute journée n'a manifeste, c'est toujours dans intérêt yo ne Jodia, pas nan kafou nou rive là il est le temps peuple haïtien pour manifester dans intérêt pa nous parce que si frère nou yo ka humiliation tout touyer au comme ça ou gardez bien à l'aise comment Ariel voyait ouvrir barrière parce que les marchandises, papa l'a gâté. Son job, il vient faire dans le pays d'Haïti. Il n'y a pas de peuple pour le protéger. Non, il n'y pas de bagaille comme ça. Si le dit papa, l non, il ne peut pas faire ça, il perd job là. Donc, les gens qui ne peuvent pas régler le dossier pays, son job, il a géré, il a le temps pour mettre fin dans carrière, il Moun sa yo, ki son job yo vin jere nan pey d'Aïti, li la li tan pou n suspend prey yo mette yo sou moun Li la li tan pou se moun ki reme pays d'Aïti. moun kap bataye pou pays d'Aïti. moun ki reme Aïtie. Moune kap bataye, kap zongle, kap pishkane, kap todepo Aïtie pou fel mache droite Yon fason pou lge respe de yo. Li la li tan pou se moun sa yo ki monte nan tête pays. ya. Loray calé yo. sa yon fin en carrière yo Loray calé sa yon fin génération ça Nous passons trop misère nous souffri trop Non ça pa fait sens Ça pa fait sens peu haïtien Pour comme c'est haïtien et puis m'a regardé comment yo maltraiter frem et puis mrete sou zèt mwen m'a pou les belles machines ça passé ou capable comprendre même moun ki nan tèt peyi ou la li nan tout vie Jacques malhonnête. donc les comme ça autorité l'autre pays ya nous seulement la maltraiter frère ou, ou pas qu'a dit rien parce qu'on est qui quantité crime faut pas parler reste avec sa yo li li temps pour mettre fin ensemble avec Raymond Saio dans pays d'Haïti nous souffrit trop peuple haïtien nous lague de bras nous sous compte laisser au fait mais nous connaissons beaucoup à peine beaucoup de nous oui pétition pétition c'est pour faire autorité yo apprendre responsabilité yo pétition c'est pour traîner madame traîner petit dirigeant déposer le pays d'Haïti parce que si madame yo a pétition là on va cacher dis nous frein à accès nous yo, nou, nou yo pas d'après pral prend humiliation comme ça jamais dans la vie si petit, si madame, si mari, autorité nous dans nan pays d'Aïti. Nous pas tapons misère comme ça. Nous pas tapons tribulation ça. Non, nous pas tapons yo. C'est parce que nous ouvri barrière bay choual galon et trop. Pe haïtien Destin ou on, La vie ou nanme ou. dis, jodia, remase pi ou. prenez responsabilité ou pour tracer exemple. Trace exemple sous autorité parce que si ne jodia yo cap traite nous de si grand goût vicieux, nous pas ka nous pas kakembe parce que c'est yon même qui ban nous nou manger li la li temps pour prendre contrôle vote nous yo ensemble avec nous trop li la li temps pour apprendre que contrôle branche trip nous pour que contrôle Sa cap entrer en vote nous c'est nous même qui préparer mais c'est pas moun qui fait fatra travail ban nous nous manger trop fatra nous j'ai trois fatraps, pas ici. Il a le temps pour nous ramasser nou. de nous. C'est vrai, nous sommes capables de chiffonner. Mais songez, c'est taille, un bon travail. C'est un bon toile nous. y a tout, le gouvernement. Il nous a pas régler pour yo Et puis vous la a la janou. là Il bien passé toujours. Vous la a vive, madame. vous bien passé, petit, tu bien passé. n'a pas mouru. Ce n'est pas nous-mêmes qui volons l'argent pays, Nous ne pas comme ça. Vous avez droit pour vivre dans le pays d'Haïti, oui. Ce n'est pas nous-mêmes qui volons l'argent petro caribe Ce pas nous-mêmes qui faisons chimé choses ensemble avec l'argent coopérative. Non. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes habitué à gagoter, qui gagnent chaque mois. Ou sont citoyens paisibles qui veulent vivre. C'est y qu'a la sécurité à seulement besoin. C'est qu'elle a la stabilité. Les gens qui empêchait empêché ou la caillou faut apprendre qu'on Haïti, ce n'est pas pour un seul grand monde. Ce n'est pas pour un petit groupe monde. Ce qui fait pour nous tous, faut que nous vivions dans pays. nous faut que nous dans pays. nous faut que nous manger dans pays pays. Depuis que ces autorités restent avec nous, pour nous mettre fin dans la carrière de Nous pas qu'à continuer à courir yo, à supporter yo, à marcher ensemble yo non, bagay la kon sa. Le, le, le, pa pas fait comme ça. li lali tant de pou pour nous prendre responsabilité non, prendre responsabilité nous c'est si une pétition, an, mander ensemble avec l'ONU pour déporter madame Petite, politicien autorité corrompue. Mandez réparation ensemble avec restitution. C'est se pas seulement prendre e, e, sanctions sanction tu et kite yo non savan non son passe canada ba nou. son passe les états unis ba nou peuple haïtien manche pied ou Ma senti ou classer botou ou même pour faire golla puisque ou gen droit pour vivre ou gen droit pour ou à l'école ou gen droit pour jouen sécurité ou gen droit pour jouen courant ou gen droit pour jouen glopotable potable ou gen droit à la vie ou ap courir quitter la caille ou al tombe l'autre côté c'est toujours même misère ou la caille ou pa l'aise, ou d'ailleurs ou pa l'aise, ou ap vive tant qu'on moun qui s'en patrie sou la terre. Ou rive nou ka foudi, ou ta achete sa la, mais se ou, ou senti se pie ou ap m'embarrasser, Ou vive tant qu'on nomade, non, ou suppose gon de ou suppose gon kote pou vivre, ou suppose gon territoire kire lo, chemet, chemet maîtresse Ou flan trop, ou frote ne wate trop haïtien. Nous tellement pour humiliation, nous vinguer sentiment pied-poule. A chaque fois que nous nous, nous, nous nous malhonnêtes, nous pousse nous, nous frotte bouche nan te, après ça c'est là pour nous tout encore. Non, il faut qu'on bout de caloges. faut qu qu'on de qui reloge Et bout de, ça, c'est Haïti. Haïti. Bataille pour prendre ça, de pour que ça, c'est pour que vous c'est pour que c'est bien, maman, bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est manger la caille. Nous depuis ces nègres qui sortent pour faire des Depuis ces nègres qui passent pour esclave volontaires, qui pa veulent pas Dirigeants qui sont choule qui ne veulent production nationale. Éliminez Vacabonsayot. Parce que ça, c'est série de déchets toxiques. Même films, ils ne peuvent pas faire avec yo sous la terre. Une série de mouns politiques dans le pays d'Haïti. Si on ta mouru pour fait pour doual vivre le monde nous avons séché. Et puis, il y a des déchets toxiques, son sont virus pour le pays d'Haïti. Peuple haïtien, opération pour opter la caille. Pour opter la caille pendant vous si avez une pétition pour faire Madame Petite, mari dirigeant, débarqué par borisite, même si y a bien passé l'autre bois et puis Marie yon là, yo a beau à faire descendre là tout. Même si Marie m'a sécurité, faut que yo jouen une sécurité là tout. Même si yo joue une manger pour yon manger, pou faut que yo même yo ka une manger pour yon manger là tout. Même si on joue l'école l'autre Lord Bowa, faut que yo ka une l'école là, yo a tourné pas Borisite. Joune jodia, si Haïti a péri, si bateau a a yon groupe moun pa ka a bien passe, yon groupe moun getan pratikan not yon a sauvé, et puis pou pi formas peuple li même, ki pa impliqué nan vole, ki pa ge franchise douanye, ki pa go qui ki pa te passe nan tete ta, ki pa te vole la jan petro caribe, et se yo même kap prè humiliation, se yo même kap souffri. Pe pa isyen. Pas de aucun sacrifice non qui trop grand pour Haïti. Marie Saint Siou, Cédant, Lassé tout parce que il est le temps pour que vous fait respecter droit. Pour que vous qui est le chef maître La maîtresse là dans le café sauvé. Ou gen doua. si on ou, si on joue un monde à frapper ou, ou gen la justice pour aller. Mais nous vivons dans un trop. Nous vivons tant que poules, nous vivons tant que cochons, nous sans patrie, nous sans limite, nous avons courir, nous ne savons pas qui côté nous va aller, nous avons destination. Faut campé, Haïtiens. Faut campé. Parce que nous avons là la force li li de penser hey, à la gueule. Nous avons pété courir. Nous avons fait temps pour garder le nager. Nous avons fait temps pour camper devant nous, pour m'arrêter vous dites hey attention, c'est fini. Nous avons fait là. Oui. Abraham dit c'est fini. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je vous et bien, hier, la police, pour bien dit, BLTS fait gros coup dans le pays. Oui, vous arrivez à mettre un bacord et un homme d'affaires qui relève Joël Kaoli. Eh bien, le fin de pose la patte sous li fouye la kaili, yon jouen divers gros âmes de guerre. Je pas gardé image là là Donc, ça, c'est la police qui présentait monsieur. Et gros âmes l'on devant devant, c'est lui même qui était le T-65 Et Ya, yeah, c'est li gèlent le T-65 la, m'pakon pas qui kote l'tabral nan la guerre, si le c'est soldat, de toute façon, l'e gros T-65 la kaili. Mais, avant BLT de débarquer la kaili, c'est un dossier de drogue qui a fait actualité dans le sud-est pays. Donc jusqu'à présent, BLDSP a ba d'explications de drogue là. Mais, ok, BJOL, avec pile d'âme, une fois, en dedans dans chambre la Cali. Mais la police, m'a ne comprends pas. Non, DCPJ, bon, il y a un petit limite ça. Parce que je ne comprends pas, M. Sembla, mon cap, van, bon, cathédrale. Je ne comprends pas l'autre qui semble avec nous, l'aide que nous nou déposer la patte sous nous, yo. vous ne pas de soi comme ça, non Vous ne parlez pas de soi comme ça. Moi, monsieur, paret, garde camper le ne pas essayer de me comprendre. garde ne pas camper le beau tableau. Vous ne pouvez pas essayer Non, Non, non, non, non, non. De -pe non, DCPJ, Non, moi Non, bonne explication, s'il vous plaît. Monsieur pas entrer dans la cuisine non Est-ce que c'est le frisier après ça m'a de glacelle? Non, comprends pas de de CPJ. Bon motilie, si, li a pour m'a pas compris. pas comprendre comment monsieur Oh oh, bien cute, bien nice. monsieur pas mettre poster dans jazz. Data, kou... Non, m'a pas compris de ce qu'il la chambre. Pourquoi nous l'a l'a l'a l'a l'a l'a l'a mais c'est comme ça, moi, monsieur, quand on 4-4-2 sous table. Et pour le under de CPJ. Non, de CPJ, dis bien, est-ce que c'est gaz ou pas gay dans le bonbon? Dis-moi, fais gaz pour, chéri. Si c'est couteau qui pas filé, dis-moi, pas se filer couteau pour pas se m'a filé. Ça, c'est vrai. Non, de CPJ, explique moi Est-ce que c'est toi, monsieur, qui n'a pas de cuisine? Parce que je ne comprends pas. Mais mon petit flambe, monsieur, pas de non? Avez-vous dit, dis-moi bien, est-ce que nous pouvons cuisiner ou bien, nous attendons demain si Dieu veut, comme de demain dimanche, pour nous faire plat midi, parce que mi nous avons une belle si couleur carotte, nous pouvons grager, bien grager, puis flanquer le son plat de salade. Bon, mon petit limite, parce que là, je comprends pas. Est-ce que la cuisine hein? ou bien kuisine, a pa la est pas là Non, est-ce que le nous a problème Est-ce que le foua Non, bon, mon li, petit limier parce que tout ça, nous avons un petit coup de main. A nous ne pas qu'à jouer nous nous massons avec gros hommes li, et puis pour nous rêver, nous avons le Parce que nous connaissons un petit prophète créole qui dit, Joufaï tombe dans l'eau, ce n'est pas Joufaï sale pourri. Attention, DCP, son dossier, nous pas suivi de près. Nous avons suivi tout parce que nous ne pouvons pas comprendre, monsieur, je le fais nice, j'en le nice, j'en le cute, j'en le pretty boy, j'en le poste dans une la cathédrale. Bon non, non, DCP. Bye, monsieur salle mérité pour nous sou, s'ouple Parce que pays a... En boulevers, insécurité, sécurité, homme d'affaires, mais c'est T65 ou... Vous ils vont faire une opération avec Simon, Swatzin, -SIM, etc. Parce que T65, mes amis, Zamde, guerre, oui. DCP, dis-nous qui l'a gagné, monsieur, s'il vous plaît. Dossier ça, il ne peuvent pas cacher avec tout le monde. Et DCP, son jour, au dossier, l'église épiscopale pile contenez zam avec pile bal, nous pas ce dossier ça jusqu'à présent. Pema a flonner dans la rue il déviole les femmes. qu'à comprendre, m'paka pas comprendre ça qui a passé. bien aimé, en parlant de DCPJ, nous rappelons nous nos années passées yo. DCPJ t'émets avis de recherche des ti responsable oui responsable la Saline. Eh bien hier, ti est mort. Actuellement là, ma caché dou bagay difficile pour bas Genève. Non. Bagala difficile Genève sous route pour craser ici. Eh Ya? Bagala complètement difficile en dedans Genève. Et Jean barbecue, Jean Iska. <laughs> Jean monsieur au là, Jean basse cracher dit là. E, Pas trop longtemps qu'on marche ou qu'on cache à virer dans base si mais, gon bagay pou m'di la police, ato, la police pou m'di yon bagay. Ou kite yo fante tijin yo, yo mortellement blessé tijin yo va arrêter. Al la bagay ki tabel lem ta belle, si, si, c'était la police de qui mortellement blessé tijin yo, ta, le kounya la la police. Nous ton notre deo pour di, avis a expiré. Oui, faut faire ça. ton notre deo pour di, avis a expiré, eh bien, gon qui rend renon service li touye nous oui, parce que vous avez cherché, ou pas décidé de prendre l'été là, la, la saline. Non, la police est tellement spéciale dans le pays d'Haïti. son bagage extraordinaire. Mesdames, mademoiselles, c'est monsieur, et solide nous vous journée aujourd'hui, on regardé l'image. Ça ça pas comme ça dans l'église. Son pasteur, oui, cap a montré Fidelio comment paradis, il a démonstration pour Fidelio, comment Fidelio coucher dans paradis. Comment pour fidèler à l'aise Non, il y a fait ses si petite préparation, une si répétition pour... Pas... Avez-vous dit, Pasteur, que tu dans le ciel là Ala drata pou la avec c'est pas c'est si, là oui non jour passé si, qui te fait combat Oui clos ensemble avec Satan et puis il te joint une médaille là kounya en saute dans si, le ciel papa haïtien il descend sous la telle à montrer fidèle yo comment paradis hier ou samedi là a ganti cabane pour coucher a ganti pomme, ti melon, ti cerise, ti anan. On comprend si figa. Regardez image ça ouais, c'est comme ça cabane n'a couvre cabane cap Drakap soukaban paradia, ou comprenne? Son drakap ge feu et la dan parce que la plié ensemble avec la mature, you understand me? Ah ça! à la kote moun yo blo fe pa passe dans l'évangile. Bon, talé, j'en passe te ou, j'en oufè baye comme kon sa. Parce que dans la Bible, li écrit, eh bien, si elle la, paradia, pou bien expliquer nous. Son bagage est un peu, mais ensemble avec Jésus. Et puis, toujours, on a C'est un bel palais cristal, avec un pile chaise en or, pour tout le monde qui voulait aller avec Seigneur Jésus. Jérusalem, un bel en pile, les belles passées les sauts de côté, bon dieu même, et liguer toute gloire bon dieu. C'est un bel palais cristal, avec en pile chaise en or pour tout le monde qui voulait aller avec ses jésus. Alléluia, pas besoin de soleil à lune pour clairer nous jours et nuits.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 Non, Bible dit carrément, je ne peux pas oui, et puis, par les cristales, chez quand nous <laughs> ne sommes ça Alors, très kaboul avec Haïti, oui, non, l'évangile, pas bon ici. Mesdames, mademoiselles, c'est monsieur Maforconet, président Luis Abinader, beaucoup de renouvelle engagement envers peuple. Ya. La continue de porter Haïtien, puis toujours sans camper. Déclaration ça, li fel pendant le tap participe dans un programme social qui relè Noël pour changement. Donc, <laughs> Abinadel dit lui même la frapper sans camper. Libanon joue jouette lui même. Li, li renouveler engagement. Puisque la gérer dossier constitution, ensemble avec dossier loi pays. Et puis le pays pas nous, la transition. N'a violé la loi, n'a touye président, n'a vendu pays, n'a fait choule. <laughs> Alors traka pou vous laver papa. Bienvenue en Haïti, la République des Coquins, et c'est se celle volée au kapreté. Pas de jouets non ça peut ici. Oh oh. C'est <laughs> avec un pile tristesse lo je, de l'onange, m'a appris des nouvelles ça. Commissaire divisionné et qui se directé à l'académie police là. La qui se Arenton Rigo, hier, il sous l'outre, papa Haïtien. tout près académie, bandit qui touye Est-ce qu'on tante kose? Directe la police, l'école la police, bandit touye so so l. Papa ce pas sotil te si l'ital nan, ensemble avec, gang, opération et pil mouri non? C'est pas non bagay comme ça, non? Che la vie sa, wo... non. A ton an tant passe, yo, yon soldat pour un soufflet. Tout soldat gete sous deux pieds militaires. kaporal, tout gete nan la ou, Foyon jwenn moun sa ki action. aksyon. E, a ki fè tout ta pral pou bay yon soldat yon soufflet? Hey Y a ta passe sous tout fiel. Excusez expressions, même nan avant tout à bois. A ki figou te ka fon action comme ça? C'est pour montrer ou nan ki niveau bandi yo à l'aise. C'est pour montrer ou nan ki niveau que se gang kap dirige pays noua. Directe, l'école, police. Ponti sans ave. Ponti nou mazel se Parait li blou nan tête li et puis Francel selbe toujou chef police ah quand même fantôme 509 c'est <laughs> pour montrer ou nan ki niveau pays a gangsterisé stérisé peuple haïtien paraît pa pays encore la vie mon est chaque 24 heures de temps ou il renouvelé nan pays d'haïti c'est gang qui nan tête pays tellement c'est gang qui nan tête pays nous kababoué <laughs> Vous votez, vous signé une résolution pour que les militaires rentrer dans le pays. Et puis, même le Canada a prend une sanction contre ce qui est dans le gouvernement sans compter le premier ministre qui participe dans tout le président. Elle refuse aller à la justice. Vous direz que la police, monsieur. Mais comment vous comprenez comprendre qui pour l'académie la police et zones et puis un groupe gang piba? la police? Vous gang Bon mon ti lumière monsieur pour me comprendre parce que il y a des bagages qui passent au dikette mais comment ça se fait comment fait académie police piro et puis gon groupe gang qui a de problème c'est quoi l'histoire comment une action comme ça fait comment ça fait produit comment fait gon groupe gang puis bah non c'est dossier politique n'a pas géré déstabiliser non intelle pas mon pour puisque l'empêcher me voler bien m'a mettre gang de côté journée aujourd'hui a pas plein tête oui, vite, l'homme doit être chité ensemble avec France LB pour monter Fantôme ou te t'emmercher tout le monde, terroriser, etc. Et puis je viens, dis le chef de police, c'est pour regarder comment. Ils ont dit l'école police l'école policière Benassan, le peuple haïtien. Ce n'est pas qu'elle a passé dans le pays, on dit, ça a passé comme ça. L'homme a en face ministère Santé, toujours qu'on fattra qu'on boulet 24 sur 24. C'est pour montrer comment santé, comment pour mon peuple, pour comment c'est la pou, sevel li se mais fattra seulement qu'elle a si un bandit capable à l'aise comme ça, sans crainte, sans peur, il sa se y si a li gens qui parlent, qui font des choses, qui font des choses, qui font des choses, qui font des pas qui font des choses, qui parce que si qui font des choses, qui font comme ça qui l'autre soldat capable qui font Et aspirant qui qui sont sont tant qu'on vient poule comme ça tant qu'on vit chain comme ça et moun pre qui prend formation yo ki yo comment la vie a bralé pour yo comment yo pral fait face carré ensemble avec bandi yo est-ce que yo semble ensemble avec sécurité on haïtien nan asepiyo ou mourit au LED? ou gen droit pou vivre Mesdames mademoiselles et messieurs bienvenue dans haïti pays spécial combien <cười> nous qui rappelez nous de moment ça c'était bel moment, le wal nan mâche, ou ap vend et puis ou ap étudier. Oui, c'était bel moment, ou ap vend et puis ou étudier, ou ap fè voix Le consa lo vann, ou bra 10-15 goud, ou bra 25 goud, ou mette le livre liv la, ou femelle. <laughs> Page moun kap vindim l'opat kon vol l'ajan, moun wap apou. Ay moun defo nan sa. <laughs> Vous prenez ce que vous mettez dans le livre pour faire, parce qu'il vous vendez ou vous vendez ou vous vendez ou vous vendez l'argent. Et puis demain, pour aller bien passer, la semaine bien passer, bien passer, moi je ti pate, moi je ti pate, moi je ti bon, bon, ti puis oui, sans pral faire l'argent. Mais malheureusement, mais si vous retirez le feeling ça, parce que jusqu'à jour et jour, l'école pour que capable chantez l'ouvrir dans le pays d'Haïti Yon week-end, yon week-end, depuis week-end, n'arrive, c'est plaisir, gay. Ça qui passe, c'est là, mon Dieu, papa. Ça qui passe. Papa, ici, mon monde s'explique. explique. Ça qui passe, c'est Janet, là. Non. Ça qui passe. Non. Est-ce que c'est auction qui fait que Janet ne comprendre son micro dans Non. Dis-moi qui problème se a ensemble avec le micro. Non. Si éponge non pas dans tête, mais quoi, mais quoi t'as passé déjà? Non, non, non, non, non. Ça qu'a passé ces janettes là? Mon petit si limier, elle aime comprendre ça qu'a passé ces janettes là, peu pas. M'pas pas comprendre. Oh, oh, oh, oh, oh. Souvent les actions ça on concert, les yo ouvert tout gars on qu'on pou chanter. Ou pas comprendre non c'est lors en groupe et puis on va faire solis. Pas vous avez conseil pour un bel petit garçon invité, débarquer l'église, la peuple Vous avez chanté. un côté, vous avez chanté, chanté, vous avez rempli. Vous avez chanté, c'est dit comme ça. Et puis, vous avez chanté Vous fait. sauter en bas, gros, manteau grâce, libre. Oh, ciel. Vous avez tremolo, no, wow, vous <laughs> avez <laughs> je m'en vais. Ou pas gade droit, ou gade fétale, ou gade au fond. Parce que l'autre timide, je toujours dit ou pas gade moun dans l'église là, gade en l'air comme ça, ou bien gade bien, loin gade juste pas de pas fixer aucun moun pour pas perdre dans le champ, pour être focus. Mais son grenouille t'as ouais dans l'église à quoi j'vais passer où j'vais chanter gade non pou tout faire waouh vite d'être l'église on comprend et puis l'église ça va pou pour dire merci parce que te visité nous à la prochaine non faut qu'on commence à quoi tirer chita la chanter l'église la vaïke et puis wè vieux frère pas bataille pour faire voir pour river. pas bataille pour faire voir river rire souffrir carrément y a façon pour qu'ça bon et bois dit j'ai pas bon Wa di Jésus pa jam voye rien ba ou l'Éternel kon bay li pa kon séparer. Moi depuis moi form fun Jean quand même avant l'église là, lagué pour me bosse. Ah bon, ba rele fouko encore. Non, form ba le fouko encore. Pour apou mon si gren. L'Éternel dou frappe ou ajoin pour mpa pas frapper. Eh non, moi je jounia pas. Non, l'église la pa plage. L'église ça pa blaguer papa ici. Tant que je ne peux frapper, je préfère dans la pour me pour me dire, pour me même dire la paix, bon dieu en nous te contents. Si ma fais des sous c'est pour me dessus devant Jésus. Je ne fais se pas seulement pour Jésus. pas pour la gloire de Dieu. Eh, non, die. non. même la de pour la gloire de Dieu. seulement. me ça. ça. Et puis pour le ciel pour notre l'hypotale pour le ciel dis chantons te chanter c'est pas seulement les ce c'est pas seulement les ciels qui reçoivent mon tout le monde chanté toute mon en salaté édifié c'est qu'on cool. s'appuie oh oui m'a chanté et bon Dieu béni l'Église m'a chanté même pas avec belle voix m'a chanté pour la gloire de Dieu vrai non mon attends attention mon grand dans l'Église m'a chanté et non mon cher c'est pour moi comme papa ici c'est pour me gratter gorge moi, même j'en somme avec ces Jeannettes qui presque valent mi quoi pour me faire. Abandonner ta vie, tes craintes et tes vœux. Alléluia. À la grâce infinie du souverain des cieux. Amen, oui. Lui qui trace la route au monde comme Coran, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Espéral, go assez Non, papa, ici il faut chanter, car non pour toucher, pour faire mon senti la bénite pour traverser l'église, nous on Jésus, nous dit, on balan mais on dit, la nous on dit, on avec dit, on nous dit, on on on dit, on nous dit, on non tout on nous dit, faire, mon on nous dit, on nous dit, pour la gloire de Dieu on <laughs> en tout cas, j'en toujours un médile. Haïti dictature, l'appel des senti, haïti démocratie, c'est la république des coquins. C'est le volet au caprété qui vivra, verra, qui bourra, kakara. Donc euh, moi vous merci parce que t'as suivi avec attention merci pour fidélité ou patience ou moi pour aller m'a quitter ou pas manger parce que c'est les mêmes seuls qui capable de protéger ou la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'ont pas c' s'fouko donc nous excusez nous bon côté toute fanatique puisque et eh, garantie eh, eh, un petit problème technique et nous n'a pas de ranger et moi passé semaine qui va venir n'a dégagé nous pour que nous capable recommencer live là, Jean que le t'as supposé fait gens que nous t'ai fait déjà. Donc bisous bisous one love. Et bon week-end, bonne semaine.